Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne des astres 10, c'est Moisina et voici les prévisions de la balance pour la semaine du 25 au 31 mai 2020. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Pour, euh, donc, euh, euh, d'ici le 20 juin, le soleil sera dans votre neuvième maison, dans les Gémeaux. Le soleil va accroître votre désir d'apprendre, d'optimiser votre savoir et vos connaissances. Vous voudriez sortir de votre zone de confort et apprendre des nouvelles compétences, comme par exemple une nouvelle langue. Ou même un nouveau métier vous serez attiré par des personnes venant de l'étranger et ayant une culture différente de la vôtre pour les prévisions quotidiennes lundi et mardi la lune sera dans le cancer votre dixième maison les plus chanceux seront les cancers poissons scorpions les moins chanceux les lions et vous vous êtes ici chère balance donc la lune sera dans votre dixième maison. Je vous dis dès, dès maintenant, mardi, les énergies seront très délicates, surtout au boulot. Alors essayez de finaliser ce qui traînait de vos tâches ou vos, vos rencontres lundi, car lundi les énergies seront plus favorables. Si vous étiez capable de reporter les rencontres aux prochaines journées, tant mieux, sinon lundi serait assez bien. Mardi, l'opposition sera entre votre boulot et votre foyer ou famille. Alors, il pourrait y avoir quelques conflits d'horaires qui rendraient votre gestion du temps laissant à désirer. Mercredi et jeudi pour le Québec et mercredi, jeudi et vendredi à M pour l'Europe. La Lune sera dans le Lion. Les plus chanceux, les plus chanceux seront les lions, béliers, sagittaires et les moins chanceux, les vierges. Et vous, vous êtes ici, chère Balance. Donc, comme je vous ai dit, si vous pouvez reporter vos rencontres euh, ou vos discussions ou négociations à cette période, tant mieux. Sinon, faites-les lundi. Donc, cette période... Euh, vous pourriez vous sentir un peu hyperactif et vous voudriez accomplir beaucoup de choses. Mais vous vous sentirez que quelqu'un ou quelque chose vous retient, ce qui pourrait causer quelques irritations. Vous voudriez prendre des initiatives et réagir là-dessus. Et des fois, vous, vous, oublierez que les, euh, euh, euh, euh, vous oublierez de les proposer, de proposer vos initiatives ou vos idées d'abord ou de demander l'avis des personnes concernées. Donc vous pourriez être trop vite à aller à l'exécution avant de, euh, de, de, de consulter les autres. Vous pourriez aussi vous sentir sexy et charismatique et courageux, ce qui vous donne une poussée auprès des autres qui laisserait tomber le fait que vous paraître, paraîtrez un peu autoritaire ou trop assertif. Donc, les autres vont laisser tomber ces choses qui pourraient les vexer, mais votre charisme et votre charme vont vous ouvrir des portes. Vendredi, samedi et dimanche pour le Québec. Vendredi, PM, samedi et dimanche pour l'Europe. La Lune sera dans votre douzième euh, maison, dans la Vierge. Les plus chanceux seront Vierge, Taureau, euh, Capricorne. Les moins chanceux, les Balances. Donc, vous, vous êtes euh, les moins chanceux, chers Balance. Donc, la Lune sera dans votre deuxième maison. Votre optimisme euh, laisserait à désirer et vous pourriez avoir beaucoup de difficultés à vous motiver pour même sortir du lit le matin, soit peut-être pour aller au travail ou bien pour tout simplement euh, vous asseoir ou euh, faire vos tâches domestiques. Donc, votre motivation laisserait aussi à désirer une période qui porte des énergies lourdes, qui ne sont pas favorables ni pour prendre des décisions cruciales, ni pour entreprendre des négociations ou des discussions. Évitez aussi les confrontations